Salut les rôlistes, et on se retrouve pour une nouvelle RPG a Day 2017 Question numéro 3, comment je découvre de nouveaux jeux Alors principalement c'est par les tables, que ce soit des tables privées ou des tables de club euh, bah, Lorsqu'on me parle d'un nouveau jeu, qu'un MJ a envie de faire essayer euh, et bah, Je suis motivé, je dis ok, si ça me botte, j'essaye Et c'est principalement comme ça que j'apprends pour de nouveaux euh, jeux Et que je peux les essayer en même temps euh, D'autre part, après, il bah, y a le web, bien évidemment, hein, que ce soit les chaînes YouTube, les différents sites de blog. Et en dernier recours, le, la presse papier. Je suis, euh, je suis un fervent en lecteur de JDR Mag. Euh, et c'est vrai que donc, bah, il parle de beaucoup de jeux que j'ai pas forcément eu l'occasion de croiser euh, dans des articles un peu plus poussés. Voilà pour la troisième question RPG a Day 2017. Abonnez-vous, pouce vers le haut si vous le sentez. À bientôt